Aujourd'hui, en Outre-mer, on assiste à une douce révolution. C'est la révolution des mentalités, des esprits. On est passé de la culture, de la fonction publique et du fonctionnariat à celle de l'entrepreneuriat pour une, la nouvelle génération qui monte. Comment on va pouvoir adapter cette révolution douce vers le développement des filières, l'environnement, l'économie circulaire, les poncifs que sont l'or bleu, l'or vert, l'or bleu puisque la France est le deuxième espace maritime mondial, il faut le savoir, que 87% de la biodiversité française réside en Outre-mer et donc vous voyez tout le champ des possibles qui reste à déterminer, à la fois en termes d'organisation de filières, de métiers futurs, mais également de villes, de régions, tests, notamment sur l'économie circulaire. Alors, ça fait des années qu'on en parle en Outre-mer, ça fait des années bien sûr que les schémas et les plans se succèdent. Qu'est-ce qui va faire peut-être que dans quelques années, les choses vont bouger singulièrement La première, c'est qu'on s'est aperçu Effectivement, c'est un problème franco-français, mais on s'est aperçu qu'il manquait de fluidité entre le monde de la recherche fondamentale et le monde des entrepreneurs. Donc, Il y a quelques années, l'ancienne la ministre, ministre des Outre-mer, Madame Girardin, a débloqué un fonds spécifique dédié au, à la recherche fondamentale pour faire émerger des solutions en accointance avec le milieu économique. Pourquoi c'est très important Pour deux choses. La première, c'est parce qu'il y a beaucoup de fonds, notamment des fonds européens disponibles, et parfois qui repartent dans certaines régions, qui permettraient de faire des pôles d'excellence. Alors, il y en a déjà. Je veux parler bien sûr du CIROI, par exemple, à La Réunion, spécialisé sur les maladies infectieuses, euh, qui exploite euh, le cyclotron. Donc il y a six ou sept cyclotrons en France et qui a décidé, de, autour de ce cyclotron, de mettre en place toute une pépinière technologique avec des visiteurs du monde entier chaque année. Torscal, BioAlgostral, Stem6, sont des startups qui sont issues, issues de cette fameuse technopole qui a une belle renommée et qui permettent justement, à travers une spécificité, une expertise très très forte sur les traceurs anti anticancéreux, sur les maladies infectieuses, de générer tout un tas de startups qui vont pouvoir rayonner à l'international. On va retrouver, j'espère, demain cette même problématique. Sur l'hydrogène, par exemple, alors l'hydrogène vert, mais aussi l'hydrogène gris, en Guyane, avec euh, Thierry Deo, euh, le, le, le fondateur de, du fonds d'investissement Meridiam, dont vous avez certainement entendu parler, qui a fait beaucoup de bruit euh, récemment, avec l'affaire Veolia notamment. Euh, Thierry Deo, qui a mis en place en Guyane eh euh, l'une des plus grosses usines sur les problématiques du stockage, des batteries de stockage pour l'hydrogène. Et donc là, vous voyez qu'il y a un, un enjeu extrêmement fort. En Martinique, il y a également des, des travaux avec la SARA qui poussent beaucoup sur, sur tous ces sujets. Euh, parce que l'autonomie énergétique de nos territoires, qui sont hors réseau, est tout à fait fondamentale. À horizon 2030, 2050, 100% d'autonomie énergétique. Comment travailler sur les problèmes de la houle, du vent, du photovoltaïque, mais également des biocarburants et alors bien sûr, tout le monde va sur des schémas aujourd'hui des filières électriques. Euh, tout le monde sait que le monde de l'électrique euh, n'est pas euh, simplement green, parce que derrière, on, on reste quand même dans le monde de l'extraction. Donc le monde de l'électrique et de l'hydrogène, comment cela va-t-il se marier dans les territoires insulaires Ça va être très intéressant euh, à, à tester. Et c'est là qu'on va voir notamment l'importance de faire revenir tous ces jeunes ingénieurs qui sont partis étudier à l'étranger qui ont plein d'idées dans leur tête, qui ont travaillé pour beaucoup de grands groupes à l'international, comment on va pouvoir les faire revenir au pays, comment ils vont pouvoir s'investir dans des PME, puisqu'il n'y a pas que les start qui innovent, hein, dans des PME qui, elles, sont sur des schémas d'avenir, sur des start -up également, qui essayent de rénover. On parle beaucoup de biomatériaux aujourd'hui, on parle beaucoup de biomimétisme en Outre-mer. Euh, on est en train d'essayer de repenser... L'IoT appliqué aux Outre-mer, vous avez certainement tous entendu parler des problématiques d'eau et des, des graves manquements qu'on a sur nos réseaux d'eau par exemple, et comment l'IoT peut être adapté au BTP ou au sujet d'infrastructures pour diminuer tout ce gaspillage. On le retrouve également dans les habitus alimentaires des gens. Il faut savoir qu'en Outre-mer, on commence à revenir sur la terre, alors ce sont des choses très très simples, l'environnement ça commence aussi euh, par là, euh, comment on redonne une nouvelle image au monde de l'agriculture, des jeunes agriculteurs, comment on retrouve une nouvelle image grâce à la technologie, le, le Covid l'a démontré, Nous, on, a, on a mis à disposition à travers beaucoup de nos startups des applications pour des agriculteurs pour qu'ils puissent vendre directement aux clients et ainsi euh, ben, le, le, le, le sourcing en produits bio s'est fait de manière extrêmement naturelle avec deux générations de gens une génération qui sont habituées à travailler la terre mais qui, conna, qui ne connaissent rien à la techno et en même temps une génération qui est féru d'outils technologiques et qui a envie de revenir à la terre. Vous voyez comment on est même sur des sujets d'intergénérationnel, de partage des connaissances euh, qui, au départ, étaient très cantonnés dans le monde de l'associatif. Et comment, grâce à ces mouvements, qui sont des mouvements de fond, on arrive à retrouver et remettre au cœur euh, l'économie circulaire, l'auto-alimentaire, puisque je pense que c'est un vrai phénomène aujourd'hui dont les politiques eux-mêmes ont pris conscience. Et pour finir, euh, bien sûr, on a, tout ça ne marche pas sans argent. Donc euh, la vraie problématique que nous avons aussi en Outre-mer, c'est de faire du marketing territorial et de faire comprendre comment ces startups, comment ces nouveaux projets peuvent passer la barrière de la vallée de la mort, ce qu'on appelle la vallée de la mort en, en investissement. C'est donner la confiance aux fonds d'investissement privés, aux business angels, aux family office, de se dire qu'elles peuvent investir une fois que ces projets sont sortis de R&D, recherche et développement. Et elles vont avoir besoin d'attaquer des marchés parce que les marchés concurrentiels sont très forts chez nous. Et tout de suite, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, de votre territoire. Et donc là, vous vous retrouvez avec des problématiques de PME ou de grands groupes. Et euh, les solutions de financement doivent être trouvées. Donc il y a plusieurs initiatives euh, sur ces biais. Je suis euh, très heureux à titre personnel d'avoir accompagné le projet Innovation Outre-mer qui est devenu aujourd'hui le lieu de référence autour des investissements euh, des startups, mais également de BPI France, pour apporter des solutions concrètes à des projets qui vont avoir le temps de grandir. La problématique et dernière problématique qui va s'offrir, bien sûr, c'est toute cette capacité de cette nouvelle économie à émerger, non pas en contradiction avec l'ancienne, mais je pense arriver à émerger en parallèle, parce que c'est ça qui va contribuer à créer de l'emploi non délocalisable, extrêmement local mais sur ces problématiques locales qui vont toucher le monde entier. Quand l'Eatbiz s'intéresse en Polynésie à la problématique des abeilles, et du suivi des abeilles, des ruches connectées, euh, ben, la problématique des ruches connectées, on la, on la retrouve dans le monde entier. Quand MyDitech s'intéresse aux bornes météo et à l'assistance, à la prise de décision pour des agriculteurs, ben, aujourd'hui, c'est une solution qui commence en Guadeloupe, et qui arrive aujourd'hui au Togo et qui devient un programme gouvernemental. Donc voilà comment des petits entrepreneurs peuvent sortir de leur territoire, continuer à facturer depuis leur territoire, mais être des, ambassadeurs, des vrais ambassadeurs de leur région en trouvant des marchés assez conséquents. L'avenir, il va être là, il va être réconcilier l'économie, l'environnement, le circuit court. Et en faire une vraie valeur ajoutée, je pense que l'innovation, c'est ce qui va faire revenir les jeunes au pays. C'est ce qui va donner une nouvelle dynamique. Euh, et on est très heureux de, de voir cette vague de fonds qui ne s'arrêtera pas.